Bonjour, donc je suis Patrick Boumard, je suis maraîcher en Ile-de-France. Je fais de l'agriculture biologique, ça veut dire qu'on n'utilise aucun produit chimique. Notre mode de commercialisation, c'est essentiellement la vente directe. Ça veut dire qu'on ne vend pas pour la grande distribution du tout. Alors sur notre exploitation, on produit des épinards. Ces épinards donc, ils sont plantés au mois de mars et on récolte jusqu'au mois de juillet. La saison reprend du mois d'août au mois de novembre et comme on a besoin nous de beaucoup de diversité pour nos clients, on en fait un petit peu aussi sous serre de manière à allonger la saison à la fois au printemps et sur l'hiver. Sur l'exploitation, on ne sème pas d'épinards, on les reçoit sous forme de petites plantes. Que On essaye de mettre dans les meilleures conditions pour qu'elles aient une, euh, une végétation la plus rapide possible. Ces petites plants euh, mettent en gros 6 semaines pour arriver à maturité. Pour arriver à les récolter au bout de ces 6 à 8 semaines, il faut les mettre dans les meilleures conditions possibles en leur apportant de la matière organique, en leur apportant suffisamment d'eau euh, et en les protégeant des différents parasites, euh, par exemple en utilisant des prédateurs.